Lors en Maurice, en créole mauricien. Bonjour, on m'appelle MG. Bienvenue le mot île natale, l'île Maurice. Est-ce qu'il te connaît, Larson Maurice, appelle Roupi Mauricien Dans sa vidéo là, je vais montrer toi nos sacs Roupi et billets Roupi Mauricien en créole Mauricien. Tu veux le mot chaîne Pas hésiter, inscris-toi, clique jaime la cloche notification. Fais une manière de quelle vidéo là, net, parce que je prépare un cas de spécial, zis pour toi. ne pas aller numéro n 5 sous 5 sous 5 sous numéro d 10 sous 10 sous dix sous. Numéro trois vingt sous vingt sous vingt sous. Numéro quatre cinquante sous. 50 sous 50 sous numéro 5 n roupie n roupie n roupie numéro 6 roupies 5 Cinq roupies 5 roupies numéro 7 10 roupies 10 roupies 10 roupies numéro 8. 20 roupies 20 roupies 20 roupies numéro 9 25 roupies 25 roupies 25 roupies numéro 10 Cinquante roupies cinquante roupies cinquante roupies Numéro onze 100 roupies cent roupies cent roupies. Roupies. roupies Numéro douze des cent roupies, des cent roupies, des roupies, numéro treize, cinq cents roupies, cinq cents roupies, cinq cents roupies, numéro Quatorze Mille roupies, Mille roupies, Mille roupies, Numéro quinze Des mille roupies, Des mille roupies, Des mille roupies. Kuma, mon promettoire à la cadeau. Édition spéciale Différents manières nous appellent leurs en créole mauricien N La t l'a r La monnaie. La monnaie. La monnaie. 5. Billet. Bi Billet. Billet. Roupi rou pi roupi c'est sou sou sou merci mes Oui, de même les meilleurs. Losan Maurice. Maurice nous content.